Bonjour, bonjour, bonjour, alors c'est Kaby c'est Kaby Junior, nous sommes là donc sur la création des comptes e pour l'année 2020, 2021-2020. Et donc, euh, la plateforme a été ouverte officiellement il y a deux jours avec quelques perturbations, donc euh, c'est, on va dire, officiellement stable dans ces jours, donc le 23, regardez son... l'écran, ici, voilà, donc nous sommes ici, d'abord pour ceux qui ne savent pas comment entrer dans e-bourse nous allons revenir au fur et à mesure donc pour aller à e-bourse pour venir à e-bourse vous tapez simplement vous tapez simplement voilà, vous tapez simplement ANBG mettez point .ga et vous entrez OK vous attendez que la barre lise alors voilà vous allez avoir une telle barre et ensuite vous allez aller sélectionner plus haut vous allez monter plus haut ici si vous voyez à hibos et vous cliquez voilà vous allez donc tomber sur cette page ici cette page là vous avez donc différentes euh, voilà différentes options vous voyez là dans ces différentes options nous avons ici là ça ne concerne pas ceux qui sont bachelés 2021 vous devriez vous venir à l'endroit je suis bachelier 2021 Pour ceux qui créent leur compte BAC, euh, bac 2021 Pour ceux qui créent leur compte euh, BAC 2020 Vous pouvez cliquer pour le, pour le haut Donc c'est pour ceux qui veulent s'engager à créer leur compte seul. Sinon, je suis disponible sur Youtube Vous m'appelez, je vous le crée Alors donc on va, on va entrer là, option Je vais créer mon compte On va s'arrêter sur je suis bachelier 2021 Ok, on va entrer Nous entrons alors, vous allez voir, vous allez tomber sur cette option. Ensuite, vous cliquez, vous êtes un bachelier gabonais. Si vous mettez bachelier étranger, euh, vous allez bien voir que là, c'est un bachelier, euh, disons, qui, est soit, euh, quoi, qui a soit gagné son bac au, euh, en France, au Sénégal. Mais voilà, c'est un gabonais. Ok Donc, nous allons cliquer, j'ai un bac gabonais pour ceux qui sont d'abord gabonais. Ensuite, nous allons continuer à remplir le reste, ici. Nous allons venir ici, plutôt. Ok voilà, donc vous voyez ici, on nous demande, on demande le numéro de notre bac, le euh, date de naissance, et ensuite il faut noter, ok, donc vous voyez tous les éléments que l'on demande. Il faut ici d'abord, notre numéro du bac, alors je vais prendre pour un élève, ici, bon j'ai ça, il m'a envoyé ça par WhatsApp, je vous montrerai aussi comment faire, donc pour créer vos comptes. Euh, voilà, donc son numéro du bac c'est 20 893. 20 893. alors je vais mettre donc ici. 2893, 893. Ensuite, on va mettre son, son année de licence. Donc, lui, il est né le 30, le 31e mois, le 31e mois, 2000, je pense, 1998. Ok. Ensuite, on va mettre, on va cliquer connecter pour voir si c'est juste. Vous voyez, le numéro du bac ne correspond pas à la date saisie. Vous voyez bien que. Et la date qui n'est pas juste. On va donc revenir sur la date. Nous avons ici, j'ai mon compte, je n'ai pas j'ai mon compte. Je n'ai pas de compte. Je crée mon compte. le